Salut tout le monde, c'est Mémoire de Légende Et t'as vu le maillot équipe de France 98, RPZ ma gueule Et en plus y a même le maillot de Zidane de 2006 juste au-dessus là Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale football Comme vous le savez que le foot est d'une de mes passions et que dans moins de deux mois la 21ème coupe du monde de la FIFA arrive à très grands pas Aujourd'hui on va parler de l'album Panini coupe du monde de la FIFA Russie 2018 qui est sorti il y a à peu près deux semaines Et je vous cache pas que j'ai voulu faire une vidéo typée unboxing en vous faisant découvrir l'album, comment il se présentait, de telle manière etc etc Certains autres internautes avaient montré ce qu'ils avaient déjà dans leur album Du coup c'est ce que je vais faire parce que étant donné tout le paquet double qu'il y a ici Il y a quand même de sacrées choses intéressantes à voir au moins on fera pas les choses à moitié Allez les amis c'est parti on va ouvrir ce bel Album de la coupe du monde de la FIFA Russie 2018 On va faire très vite avec la seule Image que j'ai eue pour l'instant qui est donc Le trophée de la FIFA et voilà l'équipe hôte Qui va donc recevoir les 31 autres pour ce mondial 2018 et toujours intéressant à savoir C'est la preuve qui dit bien que cette équipe Est qualifiée d'office en tant que Pays hôte. mais à l'époque c'était toujours le Champion du monde de l'édition présidente qui ouvrait le bal Et qui était déjà qualifié d'office Et moi je trouve ça un petit peu dommage que ça soit pas cette équipe euh, L'équipe champion du monde qui soit Aussi créditée sur le groupe A donc ça aurait bien ça aurait été cool de voir un Russie-Allemagne en, en, en premier match de Coupe du Monde. Vous avez donc ici le nom, le prénom, la date de naissance, le poids, l'âge, quelque chose qui est, on va dire, assez peu banal. Et là, ce qui est intéressant aussi, surtout depuis l'album de l'Euro 2016, c'est de voir cette année... Cette année-là cette année signifie tout simplement la première sélection qu'il a arborée en équipe nationale. L'Uruguay, alors là on a une page vraiment assez intéressante, c'est dommage que je n'ai ni Edison Cavini ni euh, Luis Suarez. Voici la fameuse page de l'équipe de France, donc comme vous voyez j'ai déjà le blason, j'ai déjà quelques bons défenseurs et quelques milieux de terrain excepté en défenseur Raphaël Varane et le gardien Hugo Lloris. Et ce qu'on peut déjà noter, voilà, le maillot qu'il portait lors de l'Euro 2016 et la coupe de cheveux de Paul Pogba et celle d'Antoine Griezmann. Voilà, Antoine Griezmann en 2016 et Antoine Griezmann pour 2018. Vous voyez, il y a quand même une sacrée différence, notamment sur la coupe de cheveux. Presque pas. Alors que pendant un moment, on savait qu'il avait une serre pire sur la tête pendant les qualifications. Et regardez plutôt les photos entre celle de Tony Martial de 2016 et celle de 2018. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'il fait toujours la même, le même poids, mais pourtant je trouve qu'il s'est main si je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Aussi, autre chose à vous, à vous faire part au sujet de cet album, l'album a été fait quelques mois auparavant. Il faut savoir que si un joueur qui n'est pas crédité sur cet album, sera crédité sur des cartes extra. L'équipe nationale est toujours faite euh, un mois avant le mondial. Euh, Didier Deschamps donnera sa liste pour euh, la Coupe du Monde 2018 le 15 mai sur TF1. Si un, un joueur qui n'est pas crédité, on va dire admettons Karim Metzema ou encore André Pierre Gignac, euh, ça sera... Crédité sur des cartes extra, comme ce qui a été le cas sur l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2014, la Coupe du Monde 2010. Alors l'Islande, l'Islande pour moi c'est une équipe à se méfier quand même, même si ils ont fait un superbe euro, il faut le reconnaître. Vu le groupe qu'ils ont, il faudra quand même s'en méfier, même si la Croatie, l'Argentine et le Nigeria ont quand même un bon potentiel. Méfions-nous des surprises, méfions-nous. Alors le Nigeria est quasiment bien rempli. Bon, il faut s'en branle. Oh putain de merde, bon c'est pas grave. Alors je vous cache pas que sur cet album je suis quand même déçu que l'Italie ne fasse pas partie de cette coupe du monde et qu'elle a été bien évidemment battue par la Suède présente et je pense notamment à Gianluigi Buffon, qui moi j'espérais qu'il finisse sur, un... sur cette coupe du monde et qu'il puisse prendre sa retraite une bonne fois pour toutes, pour la première fois en 58, et ce sera la première fois dans mon, depuis ma naissance que l'Italie ne fasse pas partie d'une Coupe du Monde. Nos voisins belges, hein, on, on, les, on les salue au passage, notamment avec le, le fameux, un de, joueurs, un de mes joueurs préférés, qui était Eden Hazard, et qui a joué au LOSC, et qui franchement, le LOSC ne fait pas une superbe saison, il faut le reconnaître. Et j'ai très très peur, à l'heure à laquelle je vous parle, qu'il se retrouve en Ligue 2, mais j'espère quand même un, un retournement de situation, on croise le doigt là-dessus. Et ce qui est bien de voir dans, dans ces albums de Coupe du Monde, c'est voilà de voir des équipes qui euh, abordent leur première participation, notamment pour le Panama. Et c'est bien de voir euh, au, au fil de l'histoire, parce que moi pour moi quand je fais des albums panini, euh, notamment sur la Coupe du Monde, pour moi c'est un peu de l'histoire de se dire voilà, telle équipe, euh, telle équipe a abordé leur première participation, et qui a joué euh, et qui a représenté le pays euh, pour cette Coupe du Monde, et pour moi je trouve que c'est des choses absolument géniales. Le Sénégal a ah, ce qui était, ce qu'on appelait à l'époque la deuxième France en 2002, qui était dans le même groupe que l'équipe de France, je me souviens très bien. Et si on l'appelait la deuxième France, c'est parce que tous les joueurs qui ont été crédités sur l'album de la Coupe du Monde 2002 jouaient tous ce qu'on appelait à l'époque la Division 1. Et tous les joueurs présents jouaient euh, ce qui était à l'époque Sedan, Auxerre, Lens, Lille, euh, Monaco, Paris. Et c'était vraiment une très très belle équipe qui avait quand même bluffé pas mal de monde puisqu'ils arborent leur deuxième participation aujourd'hui. Et je me souviens notamment de Sylvain Diaye ou encore le fameux joueur Lançois El Adjidjouf. Donc on espère, on espère quand même une bonne, euh, une bonne surprise pour, le, pour nos amis sénégalais. Voilà, c'est sur ce bel album que ça se finit. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commander, n'hésitez pas à la partager. Au passage, je profite de lancer un appel pour celles et ceux qui veulent terminer l'album Russie 2018 assez rapidement avant le début du tournoi. Je voudrais organiser des, des échanges, donc n'hésitez pas à me donner vos listes euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. Comme ça, on peut profiter de faire des échanges, discuter avec vous, parler de cette Coupe du Monde qui sera très très palpitante, j'espère. Je et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo football d'ici fin mai début juin D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo Salut